On va commencer par un très joli conte de Noël. Mais c'est pas Noël Et alors C'est l'histoire de Jennifer et Richard Mage qui habitent dans l'Illinois, un couple classique américain de l'Illinois. Tu vois où est l'Illinois Aux États-Unis. C'est en dessous de Roubaix. C'est vrai. Mais, mais, moi, je te rappelle que j'ai eu trois au bac d'histoire et que j'ai copié. Ok, ok, ok. Un jour, Richard téléphone à Jennifer et lui dit, « Chérie, je serai à la maison plus tôt aujourd'hui parce que je viens de quitter le travail. » Ok. et il, il, il a fait fuite. Sauf que le soir venu, elle arrive chez elle et elle voit effectivement la voiture de son mari garée devant la maison, mais le mari n'est pas là. Et bon, lui. elle téléphone, il répond pas. Elle attend, peut-être il se balade, mais il ne rentre pas. Elle commence à, à s'inquiéter. Du coup, elle le cherche dans toute la maison, oui. et il n'est pas là, est du pas tout. Elle appelle la police, deux agents viennent l'aider, ou à votre avis il est où Travail, tout ça, machin, ils appellent le travail, ils n'ont pas vu. Okay. Richard a disparu. Tintintin. Il n'y a donc plus qu'une hypothèse pour Jennifer. Richard est un bel enculé, et il a abandonné. Il s'est barré avec une autre femme. « Eh oui, dis donc, chérie, je suis rentré plus tôt du travail. »« Oui, bien sûr. Je suis allée niquer une autre et je me suis mariée euh, à Dallas. »« Non. Si. »« C'est à l'autre bout du pays. »« Je sais pas. »« Moi, ça, je sais. <rire> »« Oui, mais tu sais où est l'Illinois ?»« Oui, sur la côte euh, à la droite, là. »« Tu peux dire où est Dallas aux états unis et où est l'Illinois, <rire> mais tu sais pas où est Roubaix et Lille ?» Je suis désolée. Non, bah non. Euh... Je suis désolée au nordique. Pardon, la France, <rire> j'ai envie de dire. Euh... Ouais. Le temps passe. Et Jennifer finit par se faire une raison. Elle oublie peu à peu Richard en se disant « Quel connard, ah ouais. il m'a quitté !» Et arrive la saison de Noël. C'est vrai que c'était un conte de Noël, j'avais oublié. Oui. Tenez-vous bien les badounettes, le miracle de Noël s'accomplit. Jennifer se dit « Faut que je mette le sapin. »« Ah oui, mais où sont les boules et les guirlandes ?»« Ah mais oui, elles sont dans le grenier !» Et il avait fouillé le grenier. Et miracle de Noël, Richard est là, dans le grenier, mort depuis 8 mois. Ah. Il s'était suicidé dans le grenier. Et la police, elle l'a pas cherché dans le grenier. Non. Et a priori, l'odeur non plus n'a gêné personne. Donc c'est ça, la magie de Noël. C'est que ça pue pas. Bad News. Bad News vous est présenté par les troupes de théâtre amateurs de votre quartier. Ça joue pas super bien, c'est toujours le même texte de boulevard ou de vaudeville. On est assis sur des chaises d'écoliers qui font mal au cul. La scène est à 80 cm de hauteur, la lumière est catastrophique, le décor est minimaliste et les costumes sont composés à 80% de perruques et d'articles de fête. Mais l'entrée est pas chère, c'est pas loin de la maison et ça dure pas très longtemps. Alors, allez voir les troupes de théâtre amateur de votre quartier pour passer un moment à la fois sympathique mais oubliable.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 aux États-Unis. Oui, mais où à peu près euh, Sur la côte à droite toujours. La côte à droite, d'accord. Et Eleanor oui. Où se trouve Perpignan Je <rire> sais pas du tout. <rire> je crois que je viens de trouver un nouveau passe-temps que je vais <rire> adorer. <rire> mais en vrai, dis-moi, c'est où Perpignan C'est en bas à gauche. Même eux, ils croient espagnol presque. Ah d'accord. Mmh. En bref, d'Audrey. En bref. Une histoire anglaise maintenant. Quand Auriole Grey, tu la connais Non. 49 ans. Une femme euh, tout à fait... Femme Et vivante. Ok. Et sur le trottoir, tout se passe bien. Les oiseaux gazouillent, le temps est au beau fixe. Et soudain, apparaît devant elle un truc inadmissible. Là, arrive sur le trottoir, en face d'Auriole Grey, une cycliste Sur le trottoir, okay. qui arrive en face d'elle Insupportable. Je fais pas du tout ça en trottinette. Non. Non. Non, jamais. Okay. La cycliste s'appelle Celia Ward et elle a 77 ans. Peut-être oui. elle a cru que j'étais la route. Oriole, oui. méga vénère de voir la cycliste sur le trottoir, elle crie en anglais, Descends de ce putain de trottoir! Celia, désarçonnée, va donc s'empresser d'obéir parce qu'elle a peur d'Auriol. Elle se dit, mais oui, c'est vrai, elle m'engueule, c'est vrai que je suis sur le trottoir. Oh mon dieu, pit, je vais aller sur la route et sa vie prend fin car la voiture d'en face l'écrase, la renverse, lui roule dessus sous les yeux d'Oriole qui venait de l'engueuler. Chez Vous voyez là les vieilles dames Moi, moi, quand je fais de la trottinette, il y a des meufs, elles me poussent, mais sur la route. Parce que tu es sur le... Mais je fais de mal à personne. Mmh. Moi, moi, je suis à pied, je marche avec un truc qui roule. <rire> <rire> moi, moi c'est trot une trottinette artisanale. <rire> Mais non, <rire> pas artisanale Qui date ouais. des années 2000, tu vois Je, je peux finir mon histoire Vas-y, Je reprends, c'est hyper dur de reprendre. Oriole qui a hurlé sur cette vieille dame. Cette vieille dame a eu peur. Elle a donc descendu sur la route au moment où une voiture passait. Oriole, bah, c'est elle qui l'a tuée finalement, ah. cette dame. Donc, elle va se dire, oh là là, j'ai fait une bêtise. Et elle va avoir des remords. Non. Mais non non, elle va détourner la tête et aller faire ses courses. Mais non <rire> si. Elle a été condamnée à trois ans de prison pour sa réaction disproportionnée, qui et a non, entraîné la mort oui. d'une dame. Et non-assistance à personne puisque après elle est allée faire ses courses. Ce qui est fort dommageable pour elle, c'est que des preuves, en fait, il y en avait, qui prouvent que c'est elle, puisque tout a été filmé. Et en fait, on voit qu'elle gueule, tout ça. Enfin, on voit la voiture arriver. On ne voit pas le, le corps de la dame, je crois, mais... Enfin, ouais. l'accident a été filmé. Donc voilà, euh, si ça vous dit, allez voir euh, merci. Mais J'avais demandé un point Ah Le point de la semaine. Cette rubrique vous a été présentée avec l'aide de Pompotou Quartet à l'écriture, avec en comédien Rémi Argot et Davy Maurier, et en réactivité Eleanor Jenkins. En bref on était en Angleterre. On continue notre voyage à travers le monde. C'est vraiment une bagnose de géographie puisque nous allons en Amérique du Sud. Mais avant, Eleanor où se trouve Las Vegas À droite de la Californie. La Californie, c'est sur la côte à gauche, là. Ouais. Ouest. Et Las Vegas, c'est un peu à droite. C'est dans le désert du ouais, Nevada. Ça. Ouais, tout à fait. Où se trouve le Havre Ah ça, je sais, c'est en Normandie. Ah merde, c'est vrai, la Normandie, tu sais. Pardon. Mais je attends, te vois. où en Normandie ça, je sais pas. Où se trouve Saint-Raphaël C'est une île, non <rire> <rire> nous sommes en Bolivie, en Amérique du Sud. Il y a un lac très connu qui borde plusieurs pays et qui s'appelle le lac Titicaca. C'est drôle. Oui, c'est un petit Titicaca. Vous savez que si vous avez des bagnoses à nous envoyer, envoyez vos bagnoses à mabagnose@gmail.com. Maintenant, j'aimerais que pour une prochaine émission, on va recevoir Eleanor Jenkins. Est-ce que certains qui sont forts en graphisme pourraient nous refaire la carte de France, selon Eleanor Jenkins, et donc euh, nous mettre l'île Saint-Raphaël <rire> Moi, je la voyais en bas, mais en bas, en fait, dans l'Espagne, donc pas du tout. Non, c'est près de Nice. Ah, d'accord, donc en bas de l'autre côté. Et c'est pas une île Non, c'est une ville. Ok. En face de l'île de beauté. La Corse. Oui, bien. Eh ben, tu tu me dis Saint-Raphaël, je pense à une île. C'est la Corse. Tu. Voilà. On part en Amérique du Sud. Il y a un lac très connu qui borde plusieurs pays et qui s'appelle le lac Titicaca. En Bolivie, le deuxième plus grand lac s'appelle... Grosse merde. Q Bouze. Popo. <rire> le... Mais... Comment ils ont choisi leur nom En parlant pas la même langue que nous. Mm. Donc, le lac Popo est alimenté indirectement par le lac Titicaca. Oh, je savais pas ça. Ça, on le dit pas assez dans les livres d'histoire géo. Non, mais le taux de déversement était trop faible et le taux d'évaporation très grand. Ainsi, le lac Popo a Il... pratiquement disparu. Oh non Il s'est évaporé. On peut donc dire que le Titicaca n'a pas suffisamment alimenté de Popo. Oui. Est-ce que c'est -ce est bien de l'eau dans les lacs en Amérique du Sud ou alors est-ce qu'ils se baignent dans de la merde Ça, c'est une question qui, qui mérite... Euh... Dites-nous dans les commentaires. Ah, en bref, de Baptiste. En bref. Cette bad news est un peu bizarre. Ok. Hein, pour une raison qui me chiffonne un petit peu. Pour plusieurs raisons qui me chiffonnent beaucoup. D'accord Ok. C'est un Floridaman. Où se trouve <rire> <rire> Où se trouve Miami Ah, Miami, tu sais, les États-Unis, c'est comme ça là c'est ouais. la, la queue, là, okay. au bout de la queue. On se trouve Clermont-Ferrand. Oh Il y a un lac. <rire> Il y a un lac à Clermont-Ferrand. C'est le lac de Clermont. C'est le, c'est un lac connu. Oh le lac... Le, le... Attendez, attendez. <rire> le lac d'Annecy Ah oui, eh ben non. <rire> c'est Annecy au lac. Attends, attends, attends, Remettons les pendules à leur place. Miami, Clermont-Ferrand. Il y a quand même une ville un peu plus grande. T'es que... française <rire> Tu vis en France T'as oui. pris ta voiture T'es jamais sorti de Paris T'es une putain de parisienne en fait. Un peu. T'as plus voyagé aux États-Unis que dans ton pays natal Bah oui. Un lac Et... à Clermont-Ferrand mélangé avec le lac d'Annecy, mais n'importe quoi. Et c'est quoi le Tous lac Tous les anneaux de... soient dans, le, dans les commentaires ils vont... Ouais, ouais, oh, t'es pas très gentille. C'est quoi le lac de Clermont-Ferrand Il n'y a pas de lac C'est des volcans. Non, il n'y a pas un lac... À... Je te jure de le Bien la sûr, robe. mais il y a des lacs partout en France. Mais... Des lacs connus. Non mais attendez, la <rire> géographie ça n'a aucun rapport avec être bête ou intelligent. Non, c'est la culture G quoi. Voilà. Mais t'es quand même en France, euh, sans, sans vouloir faire mon chauvin. Voilà. Chauve. <rire> wow. et on va parler de mon Florida d'accord mm. Michael Eugène, Moylan et sa femme April vivent des hauts et des bas dans leur couple, hein, d'accord Ça se passe pas toujours très bien, le soir ils, parfois ils s'engueulent très fort et il y a un peu de rancœur entre les deux, On à dire que le couple ne euh, devrait plus être un couple, mais bon. Et à un moment ils vont se coucher, ils se sentent pas très bien, c'était pas ouf euh, ce qui s'est passé avant, ils vont se coucher, ils se disent « bon on en parlera demain, oui d'accord, ok. » Et à un moment, en pleine nuit, Michael se réveille, il a la chiasse. Et il se met à hurler. Ah Et il lui hurle, il dit, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Il réveille sa femme. Je fais un anévrisme, je fais une rupture d'anévrisme. Et on l'emmène aux urgences. Comment Et là, bah, le mec, il a tellement mal qu'il se dit. Ah ouais. En fait, le truc qui doit faire le plus mal au cerveau, c'est une rupture d'anévrisme. Okay, okay. Parce qu'une tumeur, normalement, tu la sens, enfin, elle pousse. Là, c'est tellement subit, euh, soudain. Subi, soudain. Ah ouais. Il se dit que c'est une longueur d'anéloïsme. Okay. Il, il, il arrive aux urgences, il ausculte et il dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Et lui dit bah, Elle m'a foutu un coup de coude dans mon sommeil, elle m'en veut, et depuis j'ai mal, j'ai mal Et les médecins regardent et ils font Ah Alors c'était pas un coup de coude, hein, c'était un coup de feu. Elle a tiré une balle dans sa tête Elle a tiré une balle dans la tête de son mec à bout. Portant. Pendant qu'il dort. Sauf que c'était une tentative de meurtre et non pas un meurtre, puisque ça l'a réveillé, il a hurlé de douleur et elle, elle a fait « Euh, merde !» et il a demandé d'être emmené à l'hôpital. Je pense qu'elle a dû l'emmener à l'hôpital. ils ont retrouvé une, une balle Bah oui. Alors il paraît que si on le tire dans le cerveau, ça fait rien parce que c'est mou Non. Non, je ne suis pas médecin. Géographe. <rire> ah, je suis pas grand-chose, moi. April a été arrêtée et elle a dit à la police, mais c'était un accident. Ah oui, elle est somnambule, je parie. Bah oui, euh, prendre une balle, euh, la mettre dans un flingue, le charger, mettre à bout portant, tirer, et faire « Oh là là !» <rire> Pardon, en fait, c'est pas toi que je visais, c'était le chien des voisins. En tout cas, euh, Badounette, si vous vous êtes réveillé avec une migraine ce matin, vérifiez, vous n'avez pas un trou sur le côté de la tête. On ne sait jamais. Un ah, bref en bref Ah La mode Fashion. Toi, te, quand je te dis mode, tu penses à quoi Je pense à la fashion week. Si on a fait une image mentale de ce qu'est la mode, tu penses à quoi Rien. À rien. Moi, je pense à masculinisme. Oh là là, ça part mal. Il y a une mode pour les hommes en manque de confiance. Ouais. Donc, et en fait, ils se font des réunions et ils réfléchissent entre eux à comment devenir un mâle alpha ou un tchad. Tout d'abord, nous allons aller sur un forum, looksmax.org, sur lequel les hommes essaient d'atteindre leur potentiel esthétique en se jugeant les uns les autres. <rire> Par exemple, t'envoies ta photo et on te répond « Non, ça, ça va pas. Franchement, euh, tu serais mieux avec, en épilant un peu tes sourcils, tu ferais non, plus mais... masculin, etc. etc. » Et en général, ils sont tous hyper toxiques les uns avec les mais autres oui. et détruisent ta journée. Mais surtout qu'ils sont là pour se pour se donner de la force et du courage pour s'encourager parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Oui. Et là, on va les juger sur le physique en oui. cassant leur confiance en eux. Exactement. Et le forum est rempli donc de misogynes. Oui. mais de masculinité toxique aussi envers les femmes, mais aussi envers les hommes. Mais déjà, vouloir être un homme alpha, euh, personne ne devrait vouloir ça. C'est l'homme toxique par excellence, le, le mal alpha. Déjà, le, le projet est toxique. Oui. Sur le forum, la doctrine, c'est de croire que ton apparence physique détermine absolument tout dans la vie. Il y a un consensus autour de la Ma mâchoire. Mâchoire. Ah, il faut qu'elle soit large. C'est ça, un tchad. Si on regarde les Robert Pattinson, Brad Pitt et autres stars d'Hollywood, on peut remarquer une forme de mâchoire qui revient. Pour eux, c'est cette mâchoire qui est la mâchoire oh. que tous les hommes devraient avoir pour être des mâles alpha et que leur réussite soit là dans la vie. Si tu as cette mâchoire, tu n'as plus besoin de CV, t'es pris c'est surtout que là, il est maxi photoshopé, le gars. Oui, mais c'est en fait, c'est l'image de la mâchoire idéale. Non. Plusieurs personnes ont commencé à idéaliser cette mâchoire et ont cherché à la voir. Mm. Soit via la chirurgie esthétique, soit via des cosmétiques en injection. Et donc, les opérations, elles consistent en quoi Eh bien, on te pète la mâchoire oh. avec un burin et un marteau. Et on te la remodèle pour faire de toi un symbole de virilité. En oh, gros, non, tu non. payes 20 000 euros pour te faire défoncer la gueule à coup de marteau. Yes mais c'est viril. Sauf qu'ils sont très précis dans leur demande, du genre j'ai besoin d'un avancement euh, maxillo-mandibulaire avec une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et une génioplatie de 6-7 mm bien entendu. Surtout dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui c'est ça, c'est ça. Je pense que quand le chirurgien esthétique va arriver un gars qui lui dit alors, là de 2 mm la ça le chirurgien il doit mais, péter un câble. Quoi. Mais c'est surtout que c'est selon chaque visage, en fait, c'est proportionnel. Donc tu oui. peux pas avoir une, une valeur absolue. Bah, je pense peut-être qu'il calcule. Ah ouais peut-être. Alors la question, tu l'avais, c'est est-ce que ça marche Eh bien, apparemment, ceux qui ont fait cette opération se disent plus regardés par les femmes et plus sexualisés par les femmes, mais c'est eux qui le disent. Ben oui, c'est ça les hommes, alpha. Après, ouais, quand t'es persuadé d'avoir fait un truc et que ça t'a coûté 20 000 balles, que tu regardes les gens dans la rue, tu vas plus te dire que le truc a une influence sur ta vie. Et peut-être qu'ils les regardent plus parce qu'ils sont moches <rire> Oui, bah après peut-être qu'ils se disent qu'ils couchent avec les gens. Enfin bon, bon en tout cas, c'est comme ça qu'est apparue la mode du Joe Surgery. Joe, la, la mâchoire, comme Mâchoir. euh, les dents de la mer, là. C'est ça, tôt. Joe's Surgery. Surgery, c'est chirurgie, quoi. Ouais. Que tu peux coupler au Mewing. M-E-W-I-N-G, Mewing. Qui est un exercice pour faire disparaître le double menton en serrant les dents et en collant ta langue sur ton palais. Le Mewing. Est-ce que ça marche on ne sait pas, mais ça fait 2 milliards de vues sur TikTok. Alors, attends, ça m'a fait penser à un truc. Gigi ou Bella Hadid, l'une des deux, elle avait une technique, et ça je l'ai vu sur TikTok, pour poser et en fait, elle remonte. sa gorge. Et en fait, t'as l'impression qu'elle est beaucoup plus mince que ce qu'elle est parce que, eh ben, elle remonte et moi, j'y arrive pas. Et pareil, ça consiste à mettre ta langue en haut et je n'y arrive pas. Mais pour je ne peux pas parler. J'ai vu pour les photos. Non, c'est poser pour les photos. Oui, parce que si tu tournes un film comme ça, t'es mort. Hein. On Regarde la correction de film. Hein. Bonjour, les badonettes. Bonjour, maître Au tout début de la Bad News 212, Davy dit... C'est un Jedi, non Ça aurait pu, c'est un pas. vrai humain. Ça dépend. À 28-20, Thomas évoque un mutant de l'univers Marvel. Donc, il aime courir droit devant lui, tout nu. D'accord. C'est le, le X-Men qui trace les murs en cassant les... Il n'arrive pas à arrêter <rire> ça, et même ses vêtements, <rire> il part. Il, il s'agit du Juggernaut, le fléau en français, du film X-Men The Last Stand, l'affrontement final, réalisé par Brett Ratner. Brett Ratner Brett Ratner en 2006, euh, personnage du fléau, interprété ici par Vinnie Jones, ancien footballeur professionnel de son état. C'est le demi-frère de Charles Xavier, le professeur X des X-Men, qui, dans l'histoire originale, a trouvé un rubis dans une grotte en Corée, un militaire américain, euh, qui lui a conféré ses pouvoirs de juggernauts. Basiquement, il est immortel, instoppable. Lorsqu'il est lancé, ce que décrit Thomas et ce qu'on voit dans le film, sa seule faiblesse, il est vulnérable aux attaques mentales, d'où le casque ridicule. Mais bon, euh, vu que s'il perd le casque dans certaines versions, il peut le recréer euh, magiquement, euh, autant vous dire qu'il est craqué. À 36 minutes 25 maintenant, euh, David fait directement Appel à moi. Je ne sais pas lire ce chiffre. Moi non plus. Euh, Sylvain Alors ça tombe bien parce que je suis un spécialiste des mathématiques. Non. Déjà, c'est pas un chiffre, c'est un nombre. Les chiffres, il y en a que 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est le signe, le symbole euh, qui sert à écrire les nombres comme les lettres servent à écrire les mots. Ensuite, il faut que vous soyez familier avec le tableau de numération. Que tout bon CM1 se doit d'avoir dans sa pochette à rabat, dans une pochette plastique transparente pour pouvoir écrire au feutre d'ardoise directement sur la dite pochette et s'en resservir par la suite, sans ruiner le quota de photocopie des septembre. Alors, euh, unité, dizaine, centaines, unité, dizaine, centaines de mille, de millions, de milliards, de billions, de billiards, de trillions, de trilliards, de, de quadrillions, de quadrilliards, de, de quintillions et vous saisissez la logique donc ici il s'agit de 4,15 chances sur 100 quintillions contre une chance sur 19 millions pour le loto 100 000 milliards de milliards de milliards bah chibouzouk, égale 100 quintillions ou 10 puissance 32 ou 1 trillion avec euh, 1 en notation de myriade ou de puissance itérée de knut mais pour être honnête pff, ça me dépasse un peu j'ai écrit ça à noël euh, en montant mon galaxy explorer de lego j'ai pas vérifié toutes mes sources parce qu'en plus on est dans bad news alors laissez moi tranquille un peu dans les commentaires du coup Petite énigme mathématique pour conclure, combien de fois peut-on soustraire 1 à 1111 Au revoir les badounettes Au revoir maître Une fois Je sais plus, j'ai écrit longtemps. <rire> Mais oui, oui, si, si, si, si c'est une fois. Parce que c'est en fait, si, si tu le retires une fois, après c'est plus 1111. Oui, ça. Voilà. Merci beaucoup euh, Sylvain. Lui aussi, son menton, je pense qu'il a été. Euh... Tatoué Ouais. <rire> la Bad News Perso de Mac Totoro. Bad News Perso au. Oh, oh, oh. Hello Baby <rire> Et toute la quêtes de Bad je souhaite ici vous conter l'histoire que je nommerai « Perdre sa dignité à la plage ». Ok. Cela remonte à la fin de mes études. Ma meilleure amie et moi avions rendu nos mémoires, validé nos masters, et pour fêter ça, vacances all-inclusive en Crète. Ah ça, je sais où c'est. C'est là. Non, c'est en Grèce. Oui, bah, par contre, tu ne peux pas le situer, moi non plus. C'est pas l'île qui okay, est à moitié euh, grecque, à moitié turque. Ah. Moi, je connais toutes les géographies, sauf la France. Calais Ah ça, c'est en haut. Euh, quand on va en Angleterre, il eh ben, y a… Le tunnel. Trop facile. Par contre, si je dis messe... Ah si, je sais. Tu sais, il y a un YouTuber qui vient de là-bas. Mamie Twink. C'est pas loin de l'Alsace, je crois. Ouais, ok. Pas drôle pour la fin. Tant pis. <rire> donc, elle part en vacances all-inclusive, en Crète, avec sa meilleure amie. Un guide touristique les accueille et nous indique qu'il y a une magnifique plage au sable rouge à 20 minutes à pied de l'hôtel. Ouais, bah, hey, on y va, hein Nous rencontrons très vite que 20 minutes à pied, en fait, euh, bah, c'est un peu optimiste, voire suicidaire. En plus, il y a euh, de la chaleur, euh, du dénivelé, c'est loin. Et donc, en fait, on galère. Et quand on arrive, on veut se récompenser nos efforts et on prend des cafés frappés. Et on s'allume une cigarette. Café frappé, cigarette, chaleur, arrive, l'envie du caca. Je vais voir le gérant du boui-boui et toutes les deux, nous avons bu des cafés et on veut des toilettes. Sauf qu'il dit, il n'y en a pas. Il faut trouver une solution et vite. On ne peut pas faire ça dans la nature, on n'est pas des porcs. Euh, donc, je regarde des gobelets en plastique qui nous ont servi à boire les cafés et on se dit, bah <rire> on n'a pas le choix. On va se mettre derrière la cabane, le boui-boui et on se cache au maximum des regards des vacanciers, dans des buissons grillés par le soleil, nous sommes... Pile poil dans le champ de vision des randonneurs arrivant en haut de la colline qui mène à la plage. Et avec une véritable dextérité et des muscles fessiers d'acier, nous réussissons à faire des perfects dans les gobelets. Mais à quoi servent les gobelets Tu peux faire dans la nature, c'est la nature, les animaux ils font pas caca dans des gobelets. Bah, c'est sur la plage, bon bah elles ont décidé de cacher ça dans, dans des verres, bon voilà. Okay. Et ensuite elles se barrent pour se rincer dans l'eau et profiter afin de leur journée. Le soir, retour à l'hôtel, nous croisons le guide, je m'en vais lui dire ce que j'en pense de sa plage. Alors c'est très beau votre plage, hein, vraiment magnifique mais les toilettes, euh, c'est bien aussi !» Et le guide, un peu surpris, dit « Bah euh, oui, bah ça, vous inquiétez pas, hein, tous les soirs, on passe le filet hein, pour laver les rivages, et on enlève tous les déchets !»« Quoi ?»« Bah oui, vous pensez quand même pas que les gens font leurs besoins dehors, en pleine nature, c'est dégueulasse !»« Non, bah ils font comme tout le monde, ils font ça dans la mer !» Il était très fier de son organisation de ah. filets qui ramassent les cacas le soir et tout ça. Nous, beaucoup moins, on venait de passer la journée à barboter dans de la merde et de la pisse de plus de 50 personnes. On a couru se doucher, se désinfecter trois fois. Depuis, je prends toujours de l'imodium sur moi afin de bloquer mon sphincter quand je vais à la plage. Et là, la jeune femme qui nous envoie ce message mmh. finit par un post scriptum. Post, post scriptum. post Elle dit, une question de taraude, dévie, faire ses besoins dans la mer. Ça fait pas mal aussi avec le sel oh, Ça doit brûler. Non. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, cette personne parle d'une anecdote de ma vie. À toi Oui. C'est toi qui as fait caca Non, effectivement, j'ai eu un souci avec du sel et mon gland. Ah ouais. Mais je me dis, comment cette personne se souvient de cette histoire Qu'est-ce que t'as as trempé ton gland dans du sel J'ai pas envie de raconter cette anecdote. À moins que vous la demandiez beaucoup dans les commentaires. <rire> Mais moi, je la veux maintenant Très bien. Eleanor, à Ah, vous, pendant ce temps-là, regardez Cocktail Michel Je dors plus, je suis prostré sous les draps de ma maison hantée. La lampe ignote au-dessus de mon lit, le spectre du jour à minuit. Des craquements, des gémissements dans le grenier, des cris stridents. Dans ma tête, je me fais des scénarios, mais c'est pas le moment de perdre l'esprit. D'un claque une à Je vais faire la lumière sur cette infortune Les jambes tremblantes dans l'escalier Une odeur de mort depuis le grenier Une vision calme ma passion Sa petite tête de souris, avec ses petites dents de souris. Sa petite moustache de souris, sorti de son trou à l'ange de souris. Merci beaucoup Cocktail Michel. Si vous voulez avoir votre anecdote de votre vie, chantez par Cocktail Michel, c'est très facile. C'est le vrai Cocktail cocktailmichel.com. Voilà, je vous rappelle qu'on a un Patreon, on a un Tipeee et que si vous vous abonnez à la chaîne YouTube ou à Patreon ou au Tipeee, vous avez accès à la Bad News du mardi plus de 24 heures avant. Donc c'est plutôt cool, voilà. Le 22 juin à Paris, il y a la Bad News 69. Juste en dessous, là, il y a la ticketerie, la billetterie. La billetterie pour acheter vos places, pour venir nous voir. Venez, ça va être exceptionnel. Deux heures de spectacle, il y aura de la musique, il y aura tous les gens qui font bad news. On aura Marion Seclin et Monsieur Poulpe en guest. Voilà, venez, ça va être fou, ça va être génial. On passe à la bad news du jour Ah ouais La bad news du jour. La fin de cette histoire est le début. Comme disent les Daft Punk. <rire> Exactement. On est au Pérou, tu le situes Oui, très bien. Dans un parc. Non mais attends, là c'est pas de ma faute. Quand j'étais en quatrième, mon livre d'espagnol, il y avait deux Pérous. Je te jure, il y avait deux Pérous sur la carte. Donc depuis, à cause de l'éducation nationale, je confonds le Pérou et autres pays. Est-ce que tu peux situer Paris Oui. Aux états unis Non. Ah, euh, C'est au Texas. Il y en a plusieurs aux états unis mais il y en a un au Texas. Tes connaissances sont <rire> très étranges. J'arrive pas à me situer. Mais je regarde des true crime. Il y en a beaucoup à Roubaix, tu sais. Eh <rire> <rire> ben il n'y a, a pas cette vidéo YouTube true crimes à Roubaix. On est dans un parc au Pérou, il fait beau et la police effectue des contrôles. Là, elle voit un mec avec un sac isotherme et va le contrôler. Genre un livreur de libéraux, mmh. tu vois. Bonjour, monsieur. Attends. <rire> Bonjour, monsieur. On vient vous contrôler. Oui. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans votre sac isotherme donc la police ouvre le sac, et là, oh putain, une bonne mère. Monsieur, est-ce que c'est normal hein, qu'il y ait une momie dans votre sac isotherme La police a donc découvert une momie dans un sac isotherme qu'un mec trimba trimbalait. Alors, Mais... c'est pas n'importe quelle momie, Eleanor. C'est Ramsès II Non, c'est pas quelqu'un qui l'a tué C'est un musée, c'est ça C'est une momie qui a entre 600 et 800 ans. Mais attends, attends, il l'a transporté à vélo Oui. Il faisait le passage entre deux musées Non. Il l'a découvert, il l'a déterré Non, le mec s'appelle Julio. Julio Iglesias Non. C'est sa petite amie? Attends, tu m'as pas dit elle a, elle a 500 ans, non? T'as pas dit ça? Si, mais il l'appelle Juanita. C'est un héritage de son père qu'il a obtenu d'un policier qui lui devait de l'argent. Le policier lui a dit, bah j'ai pas d'argent à te donner, donc je vais te donner une momie. Mais comme... elle vient d'où la momie du policier? Ça fait 30 ans qu'il lui a donné, on sait pas. On oh. sait pas comment le policier l'a récupérée. C'est vrai que moi, par exemple, si quelqu'un, je dois de l'argent à quelqu'un, en général, je le rends des momies, moi. Sur Vinted, j'essaye d'acheter avec des momies, mais j'ai pas grand chose, quand même. Mais la momie, c'est une monnaie d'échange au Pérou. Voilà, c'est Non, ça. non, ouais. Non, tu... non. Julio explique que comme Juanita était sa petite amie, ils regardaient la télé ensemble, ils dormaient ensemble, <guches> et parfois il l'emmenait faire un petit tour en vélo. Mais faut la laisser respirer. Si tu fais un petit tour, laisse te dépasser la tête, non <rire> Tu connais rien au romantisme. Non mais attends, attends, parce que il a... donc son père l'avait il y a 30 ans. Oui. Et tu m'as dit il a 25 ans. Oui. Il, dit, il a grandi avec. Oui. Alors, à quel moment il s'est dit c'est ma petite amie et pas c'est ma soeur <rire> À quel moment <rire> Comment tu veux que j'explique la folie de quelqu'un. De toute façon, même le mec qui se trimballerait dans un parc avec une momie dans un sac isotherme, et il dirait non mais c'est rien, c'est ma sœur. Je le trouve autant dingo que oh non c'est rien, c'est ma petite amie. Ah, Toi euh... juste tu trouves la différence, c'est peut-être qu'il se frotte, c'est tout. Ouais. <rire> mais c'est quand même dingo. Oui oui non mais à quel moment il, est, il se l'est approprié, c'est ça que je veux dire. Mais je sais pas, moi je le connais pas, on voit lui un mail à Juanito. Bref, quand il s'est fait gauler par la police, il a fait non mais là en fait euh, je, le vélo, en fait j'allais au musée parce que j'allais faire don euh, de ma petite de, de ma momie. Au musée. Oh là là. Euh, par contre, il explique que euh, parfois, il se comporte mal et sa petite amie le punit. Elle a une énergie <rire> et elle le remet dans le droit chemin donc ça nous rassure un petit peu. Euh, comment Par quels moyens Dans tête. Tête de Frabadingue, je ne sais pas. La momie a été retirée à Rulio. Oh, il va donc devoir apprendre à vivre sans Juanita. Une bien triste fin pour ce couple hors du commun, finalement. Hein ah, les analyses de la momie ont révélé que la momie était euh, plus vraisemblablement un homme, pas une femme, de 45 ans, qui est mort à 45 ans. Donc, ce n'était pas du tout Juanita. C'était plus Juanito, hein, mm -hmm. finalement. C'est à côté du Brésil, donc ce pas grave, finalement. Ah, c'est à côté du Brésil mm. Ah, c'était l'autre Pérou. <rire> Par rapport au Pérou qui est en Espagne Non, mais je t'ai dit, dans mon livre d'espagnol, de, il y avait deux pérou Dans les commentaires, si vous vous rappelez, <rire> donc tu étais au collège, tu euh, faisais en espagnol, à quelle date à peu près euh, En 2009. 2010, je dirais. 2009-2010, si vous oh. avez vos cahiers euh, d'Espagnol. C'est le livre des, des quatrièmes. Il devait s'appeler Juntos. Il y avait deux Pérous. Il y avait deux Pérous, je te jure. Il y avait deux Pérous. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup, Eleanor. Merci beaucoup, Davy. Abonnez-vous. Avez... Voilà, merci, ça <rire> n'est pas fini. Abonnez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour une expérience. On va tester un nouveau truc, un nouveau type de bad news. Euh... Bon, il y aura toujours des flammes, des femmes, des gens qui meurent, vous inquiétez pas, mais ça sera un peu différent, j'espère que vous allez apprécier. Mais une demi-seconde d'image Bad News Voilà Ça c'est du tout À bientôt